Quelles sont les questions typiques qu'un futur employé pose à un entretien d'embauche Oui, la première question, euh, ça sera pour déterminer le, le type de contrat. Est-ce que c'est -ce est un contrat Est-ce que c'est un CDD ou un CDI, un contrat à durée déterminée ou indéterminée euh, Quel sera mon salaire Ou quel sera euh, Est-ce que vous pouvez me donner une idée de mon salaire quand je commence, pendant ma période d'essai, et puis ensuite pendant euh, une fois que je suis titulaire, une fois que j'ai le poste à, poste à un poste définitif. <rire> combien de temps durera ma période d'essai, ça peut être une autre question. Combien de semaines, euh, combien de congés payés est-ce que j'aurai par an? Euh, est-ce qu'il y a des jours dans l'année, des jours chômés où je devrais travailler, est-ce que je serai payé le double ou pas peut-être la première année ou bien la deuxième année ça peut changer